Oui, il serait temps que ça rouvre quand même. Hein quand même. Ça les compagnes Oui, ça Très Ici, très nombreux quand même, parce que les circonstances ne sont pas nécessairement favorables pour des rassemblements de ce genre. Euh, voilà. J'ai simplement à vous dire que euh, après les annonces. Euh, de, du Premier ministre qui était euh, qui avait euh, en accompagnement le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale, mais pas notre ministre de tutelle, le ministre de la Culture, nous avons appris que nous étions condamnés à ne pas réouvrir et interdiction d'accueillir du public dans les lieux de spectacle. Les artistes du spectacle vivant, musiciens, comédiens, dans tout, euh, les artistes au pluriel, évidemment sont outrés euh, de ce, cet interdit, de ce droit de priver de leur lieu de travail euh, les scènes qui sont ouvertes partout ici, qu'elles soient plus ou moins officielles et euh, qu'elles attirent plus ou moins de monde qu'il y ait des jauges, comme l'on dit plus ou moins importantes donc euh, en mon nom en tant qu'artiste et euh, aussi patron ou directeur je ne sais pas comment on dit de, de la closerie euh, que vous connaissez euh, bien sûr euh, je me suis opposé immédiatement à cette mesure et quand j'ai suivi la conférence avec euh, attention, la conférence de presse de, du premier ministre et j'ai trouvé qu'il y avait euh, peu euh, d'intérêt sur les domaines de la culture alors que l'on sait que nos lieux de spectacle sont des lieux de spectacle d'une part qui sont euh, qui se sont équipés depuis des mois, euh, durant ce qu'on a appelé la première vague de ce coronavirus, qui se sont équipés, qui se sont endettés, et qui, deux, par la façon dont on est installé, et on partage ou on communie dans une salle de spectacle, et dans un cinéma à peu près la même chose, euh, nous avons... Euh, enregistrer absolument aucune manifestation d'un foyer je ne prononce pas ce mot en anglais dont on voudrait nous, nous affubler euh, de, qui concerne nous n'oublions pas du tout euh, l'importance de ce que nous vivons en ce moment mais nous pensons qu'il y a superposition de différents problèmes et moi en tant qu'artiste mais aussi syndiqué au syndicat français des acteurs j'ai voulu aujourd'hui lever une voix, mais naturellement, ne pas, euh, si possible, ne pas qu'elle reste solitaire et euh, qu'il euh, y ait eh bien, les, les travailleurs du monde du spectacle. J'aime bien le mot travailleurs du monde du spectacle parce qu'il est pluriel et différent. Euh, en fonction évidemment des disciplines que nous traversons le cinéma n'a pas les mêmes contraintes que le théâtre pas plus que euh, l'art lyrique ou la chanson voilà donc immédiatement après cette conférence de presse à quelques, peine quelques heures j'ai voulu immédiatement mettre en place une pétition euh, pensant que les publics euh, les gens les citoyens pouvaient euh, être euh, comme je le suis euh, scandalisés et pour ceux qui, qui sont en deçà de cette euh, de, de cette qualification euh, ou et pour ceux qui sont euh, enfin surpris que l'on puisse prendre de telles mesures dans un secteur économique très en difficulté, mais qui est aussi en grand rapport. On se rappelle que lorsque le festival d'Avignon et les intérêts il y a eu cette grande bataille des intermittents, le commerce d'Avignon les... Les... A... a protesté contre ce, que... ce digne combat qui... qui était mené par les artistes. Alors, aujourd'hui, aurait-il changé Non donc les artistes veulent un outil de travail qui fonctionne et il y a peu de temps à passer pour mettre, il suffit d'allumer la lumière dans nos lieux et de mettre en route les outils techniques, le, le, le personnel est compétent, attentif et encore une fois vous le savez pour ceux qui sont venus euh, dans notre théâtre, mais je parle là pour tout le monde il y a, je sais que cet après-midi par exemple il y a du côté de la péniche une, euh, une action euh, pour sensibiliser pour vous sensibiliser donc voilà ce que je voulais dire donc nous avons mis en ligne une pétition qui aujourd'hui est autour de 760 personnes le nombre n'est pas important le nombre est souvent de toute façon est lié à, à la voix qui s'élève euh, mais c'est surtout euh, votre façon d'être là et de, de protester nous sommes dans un lieu, dans une vie où culturellement nous avons des atouts absolument formidables où il y a un théâtre à euh, quelques pas d'ici et où il y a dans toute la région de Lyon, et euh, nous sommes nous, aux, aux confins de la Niève, bien toute une, euh, une action euh, artistique, culturelle dans des lieux les plus divers possibles. Nous, je suis euh, extrêmement favorable à l'action euh, professionnelle, tout en défendant, bien sûr, la pratique amateur, mais euh, je suis euh, vraiment, euh, avec la closerie, euh, outré que l'on puisse nous empêcher de travailler de cette façon, je le redis, et notre salle de 104 places pleure euh, tous les jours, comme euh, toutes ces salles de, euh, de spectacle qui sont absolument fermées, et... J'avoue personnellement que j'ai une grande incompréhension sur la façon euh, dont on nous implique, nous infantilise pour pouvoir mettre en place des mesures qui parfois me laissent perplexe quant à la finalité. Voilà ce que je voulais dire en deux mots. Nous avons une pétition que j'aimerais que vous puissiez signer pour ceux qui ne sont pas guéris ou qui n'ont pas envie de d'être euh, sur... Euh, euh, fiché par Internet parce que c'est une grande question. Je suis désolé, je ne veux pas m'étendre plus. Euh, J'ai dit qu'on. Voilà, je, je souhaite surtout avec cette action qu'il y ait d'autres amis, d'autres camarades de la profession, d'autres personnels euh, techniques ou pas, qui euh, puissent prendre le relais et éventuellement. Euh, euh, bien sûr euh, vous faites, euh, une action un peu multiple qui va ouvrir naturellement euh, euh, à la Closerie nous avions pris euh, rendez-vous les 26 et 27 décembre pour un spectacle en direct dans la salle de spectacle, un hommage à Jean Ferrat, dont ici au mois de mars, juste avant la fermeture et nos masques nous avions euh, redonné Ferrat, qui euh, à 10 ans, il y a 10 ans qu'il nous a quittés, et aussi euh, il aurait 90 ans le 26, euh, 26 décembre. Donc euh, <rire> voilà ce que je voulais dire d'une façon simple. Il est évident que euh, je me suis engagé auprès... Euh, à, en en déclarant ma manifestation auprès de la préfecture à, à n'être ni, ni bruyant ni actif euh, physiquement euh, mais euh, ça ne veut pas dire que ma protestation et votre protestation, puisque maintenant vous êtes là on peut euh, en témoigner euh, votre protestation, notre protestation eh bien euh, n'est pas, ne sera pas, et pas et ne sera pas et ne sera pas sans écho je l'espère. Euh, euh, pour rassurer euh, euh, pour rassurer euh, cette action que, que je mène. En tant que Corésien, j'ai un peu l'expérience euh, d'avoir de, <rire> des lectures qui m'ont instruit sur les, nos capacités, mais si de nous résistons pas à la bêtise parfois, et à ces mesures incompréhensibles, il est évident que nous allons vers de, euh, de, de grandes difficultés d'être humain, de, humains, ah, à de pouvoir les petites, se retrouver. Euh, Les petits théâtres privés qui se battent pour soutenir la culture, que tout a été mis en place avec des conditions sanitaires vraiment très réglementées, et qu'évidemment on était tous euh, très tristes et très déçus d'avoir mis une énergie pour ouvrir nos salles, et donc merci à vous d'être là et aujourd'hui, donc moi je suis la Fénix, la Seine des Caire et toute une équipe de bénévoles qui est là et qui soutient depuis le 6 décembre l'année dernière et qui met en place une programmation artistique dont certains visages ne nous sont pas connus et, euh, et donc on avait mis tout en place quelque chose pour Noël qui n'aura pas lieu mais aujourd'hui on vous invite à un spectacle dit imaginaire, c'est-à-dire que comme il y a des des statues, quoi, des découpes en bois sur le pont du bateau qui représentent les musiciens, les, les spectateurs au bar et euh, les, les comédiens. On vous invite à venir applaudir, à venir rire de manière imaginaire un spectacle qui est figé depuis plus de 4 mois maintenant et venir nous soutenir et venir emporter vin chaud, pauvre pomme cannelle, crêpe et nous faire un petit coucou en soutien pour pouvoir réimaginer des spectacles ensemble dès 2021. Voilà, bonne journée, bonne fête de Noël et à bientôt M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi, au bruit de l'océan M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gonde dans ce nom que je dis devant des quatre ans? Ouais. Chantant sourdines Potemines Ils étaient des marins Durs à la discipline Ils étaient des marins Ils étaient des guerriers Mais le cœur d'un marin Au grand vent Ils étaient des marins Sur un grand punacé Sur les flots Imagine m'agirent au En voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé le ne se prépare et la mer est profonde que face aux révoltés montent les fusillés mon frère, mon assassin, peut Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre ce plein. Mon frère, mon ami, je te fais notre arcade, marin. ne tire pas sur un autre marin. Carabine, potentine. Me... M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut de la mort M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté des plus fort ce soir, j'aime la Marie, potente qui